<rire> Bonjour! Aujourd'hui, je me suis habillée de manière très élégante pour vous expliquer l'expression «la chienne à jacques». Donc être habillée comme la chienne à jacques, c'est ce que je démontre aujourd'hui. C'est être super mal habillée, avec des choses qui vont pas ensemble, c'est pas beau, ça fait mal aux yeux. Donc Spécialement pour vous, j'ai mis un foulard rayé avec une chemise carottée, avec ma tuque des Canadiens de Montréal tout croche. Les couleurs, ça va absolument pas ensemble. Chaque item individuellement, ça va, mais ensemble, ça marche vraiment pas, c'est vraiment pas beau. Donc, je suis habillée comme la chienne à Jacques et l'histoire de cette expression Apparemment, c'est un homme dont le chien était malade et il avait habillé son chien avec des vieux vêtements et c'était laid. Ça, c'est une histoire de l'origine de l'expression. Je sais pas, mais en tout cas, il faut essayer de pas s'habiller comme la chienne à Jacques quand on sort. <rire> Salut!